La tendance co, c'est vous savez, on est un peu dans une société de partage, donc collaboration, coworking, co-innovation et co qu'est-ce que la co c'est notre question. La co ou comment innover, entreprendre et collaborer en concurrence positive, fait débat. La co est certainement l'un des ressorts de, de, de, de la création de valeur. Un des belles exemples également du, de compétition qu'on a peut-être, c'est l'exemple du compte personnel d'activité. Et c'est vraiment de la survie, quoi. C'est pas juste des valeurs et et une attitude, on n'a pas d'autre solution au fond. Acteurs de l'emploi et du digital, start-up, partenaires, universitaires et intrapreneurs tentent d'en définir les contours, les principes. Compétition. Donc, coopération et, et compétition. Le digital nous a fait prendre conscience qu'on fait travailler avec le monde. L'idée, c'est vraiment de travailler, de coopérer avec ses compétiteurs. Coopérer pour créer un plus grand gâteau, et puis ensuite, euh, compétition pour se répartir la valeur. Mais comment vous faites pour que des concurrents bossent vraiment ensemble, pour qu'un concurrent dise bah, « tu devrais aller là parce que quand même, c'est chouette ?» Il y a deux principes, deux, que tu as, as évoqués et que j'aimerais rebondir, c'est l'équité et la transparence. On peut faire un environnement de compétition, je pense, que si on répond à ces principes-là. Une autre forme de coopétition entre start-up et grandes entreprises. Nous, notre vision en fait, de la coopétition, c'est de permettre à deux parties qui pourtant, sur le papier, sont nées pour se faire les guerres, puisque les start-up ne sont pas euh, « friendly » entre avec les grands groupes, on travaille vraiment sur euh, des synergies qui sont gagnants-gagnants pour mettre en place des collaborations entre deux écosystèmes. La coopétition en interne, Pôle emploi la pratique avec ses collaborateurs, des entrepreneurs, créateurs de nouveaux services auprès des demandeurs d'emploi, mais pas que. On va chercher des informations et puis des outils qui se sont faits ailleurs. Et puis, on met à disposition ce service dans les mains du demandeur d'emploi. Mais bon, on ne s'est pas arrêté là. Je l'ai euh, retravaillé. Et comment je leur le redonne Je leur le au travers d'une API. Bon, c'est un peu l'idée que j'ai, moi, de, de la coopétition euh, euh, à Pôle emploi. Vivre la coopétition, c'est ce que propose Emploi Store. Nous avons aujourd'hui, pour le mois de janvier, atteint les 1 million de visiteurs uniques. C'est plus de 180 partenaires et 293 services en ligne sur l'Emploi Store. Nous avons mis en ligne un chat conversationnel qui permet à nos usagers, nos internautes et nos demandeurs d'emploi de poser une question de manière publique et d'avoir une réponse en one-to-one. -one. Encore expérimental, ce chat est destiné à devenir un chat de service. Finalement, la compétition, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN parce qu'on a été fondé par deux concurrents. Les échanges continuent. Un prochain rendez-vous est proposé. L'idée, c'est que, effectivement, régulièrement, on puisse euh, échanger avec tous les partenaires de l'Empostor il y en a beaucoup. Alors, à bientôt